l'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'utilisation de Mickey Mickey en temps réel. Alors, première des choses, comme vous le voyez, j'ai relié ma carte Mickey Mickey à l'ordinateur. J'ai relié le fil vert à la mise à la terre, donc je vais le tenir dans mes mains, de, ma main gauche, et avec ma main droite, je vais aller toucher les différents connecteurs. Donc, à la place d'utiliser la flèche qui est sur mon clavier, je peux appuyer sur la flèche ici, et le conducteur fait qu'on va jouer de la clochette, puisque c'est ce que j'ai programmé lorsque je touche la flèche de droite. Si je touche la flèche en bas avec ma main droite, j'ai l'utilisation donc du trombone. Si je touche la flèche de gauche, nous entendrons la guitare. Je peux le faire une fois ou plusieurs fois. Si je touche la flèche en haut, nous entendrons la flûte. Alors, je peux maintenant jouer de mon orchestre. Flûte, cloche, trombone, guitare. Flûte, trombone, cloche, guitare, à ma convenance.